Mon nom est Jean-François Pacoud. je suis le directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait trois rencontres au total, euh, deux avec euh, des sénateurs et un, euh, une rencontre en fait, avec un député. Moi, je dirais que oui, de façon générale, il y avait une bonne écoute. Euh, les journées comme celle-ci, euh, journée des arts sur la colline, bien évidemment, on arrive avec des messages déjà, on a des, des, des messages que l'on veut passer, que l'on veut émettre, mais à mon avis, c'est un échange aussi. Donc, on a des messages, mais on veut aussi écouter ce que les personnes avec lesquelles on, on a des rencontres, les sénateurs ou les députés, euh, qu'est-ce qu'eux qu que aussi cherchent, ont besoin, parce que pour, pour moi, c'est un échange mutuel. Donc, on leur apporte des informations, mais ils nous en donnent aussi ou ils nous demandent des informations pour pouvoir les aider dans leur travail parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même aussi euh, des défis pour eux, certains, euh, certains, certains moments d'amener certaines discussions, d'amener certains sujets, donc euh, c'est de pouvoir s'outiller mutuellement, donc euh, je crois que ça a réussi aujourd'hui. Tout à fait, euh, c'était d'ailleurs dans les, les, les, les arguments ou les argumentaires de la journée, c'était de dire euh, le secteur des arts et de culture est au cœur du développement, c'est un pilier, euh, et de mon côté, comme je mentionnais, donc je travaille pour l'organisme En Encolontanique, donc au niveau de la francophonie en milieu minoritaire, pour nous, ça va de soi, les arts et la culture font vraiment partie du développement de d'identité euh, dans nos communautés, donc euh, les gens se retrouvent, se rassemblent autour des événements artistiques et culturels, donc s'il n'y a pas euh, d'appui, s'il n'y a pas d'investissement, Bien évidemment, ça ne pourra pas nécessairement se développer. Donc, pour nous, c'est un vecteur et qui englobe beaucoup plus large aussi. Donc, on va rechercher l'immigration, il y a l'aspect économique. Donc, c'est vraiment un secteur qui a des tentacules à tous les niveaux dans le développement de nos communautés.